Salut, bon ben voilà une autre annonce euh, concernant un, un site qui s'appelle, enfin un site une euh, compagnie qui s'appelle SlideCoin. Donc euh, voilà, j'ai juste une petite information à vous communiquer. Euh, c'est un, un site qui ne fonctionne pas, c'est une arnaque. Je l'ai testé euh, pendant à peu près deux mois, voilà, quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est un système qui permet de miner euh, du Bitcoin sur smartphone. Donc, sur téléphone cellulaire uniquement, pas sur euh, les PC, euh, pas sur ordinateur. Donc, euh, j'ai testé ça et effectivement, euh, bah, écoutez, ça, ça fonctionnait au début, hein, euh, comme, euh, comme beaucoup. Et euh, il se trouve qu'en en fait, on ne peut pas retirer ses gains c'est impossible de retirer ses gains, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, donc euh, voilà, euh, juste pour info, SlideCoin, je vous mets euh, quelques liens en description, euh, histoire que vous fassiez votre propre avis, euh, n'oubliez pas une chose, c'est que quel que soit le type d'annonce de publicité ou de, de compagnie, euh, faites vos propres recherches, allez vérifier, Allez sur le, le site de l'autorité des marchés financiers, euh, voilà, vraiment avant de faire quoi que ce soit, vérifiez bien euh, partout où vous pouvez si ce n'est pas quelque chose qui est un, voilà, un scam, une arnaque euh, ou, un, ou un système qui, qui voilà, qui, qui va vous, vous, comment dire, vous faire perdre votre temps et votre argent. Voilà pour la petite annonce. Euh, en tout cas, n'hésitez ben, pas, pardon, à me mettre un petit, petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, à très bientôt, j'espère. Faites attention à vous. Protégez-vous du soleil si vous êtes là où il fait chaud. Et euh, ben, voilà, comme d'habitude, je vous donnerai d'autres infos. Euh, dès que possible. Merci beaucoup. À bientôt. Bye.